Bonjour, je m'appelle Julie De je suis diplômée d'un titre RNCP Manager du développement des ressources humaines. J'ai euh, cinq ans d'expérience en ressources humaines, dont trois ans en tant que chargée de recrutement. Et euh, j'ai rejoint le cabinet euh, Talent en juin 2021, un poste de chargée de recrutement. Et depuis septembre 2022, je suis consultante en transformation digitale RH. Alors, tout simplement, euh, en 2016, quand j'ai euh, fait mes études en ressources humaines, c'est là que j'ai découvert le SIRH. Euh, C'était très théorique, hein, donc ça m'intéressait. Euh, aussi, dans mon ancienne entreprise, bah, j'avais euh, un peu un rôle en tant que chargée des, des, des ressources humaines, un peu un rôle côté administrateur sur le SIRH. Et du coup, ça, ça m'intéressait et je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas un jour évoluer vers un rôle de consultante SIRH C'est un métier que je ne connaissais pas vraiment, euh, mais justement... En rejoignant le cabinet talent bah forcément en tant que chargée de recrutement j'ai recruté divers profils en tant que consultant euh, et puis euh, j'ai eu la possibilité de travailler en parallèle sur des projets RH notamment sur un projet d'optimisation du processus de recrutement et petit à petit j'ai pris un peu le lead sur le projet euh, pour être chef de projet euh, donc sur, sur ce projet ça m'a vraiment plu et euh, bah, Petit à petit, euh, j'ai découvert, en fait, euh, enfin j'ai appris qu'on allait créer une nouvelle entité au sein de Talent, qui est l'entité liée à la transformation digitale RH. On nous a sollicité, du coup, pour recruter euh, des profils de consultants SIRH. Et à un moment donné, je me suis dit, bah pourquoi pas moi, en fait euh, Pourquoi pas évoluer au sein de Talent vers ce, ce rôle de consultante Donc, j'ai. Euh, rechercher en interne toutes les possibilités de pouvoir monter en compétences sur cette partie gestion de projet en IT et notamment sur la partie SIRH et puis à un moment donné je me suis lancée donc après avoir discuté avec différents consultants sur le rôle vraiment de consultant SIRH et je me suis dit bah, c'est ce que j'ai envie de faire, enfin, ça faisait quelques années que ça me trottait dans la tête je me suis lancée et euh, bah, après discussion avec ma responsable, mon responsable pardon, euh, et ma hiérarchie, bah, petit à petit je me suis lancée, j'ai voulu évoluer vers ce rôle et on m'a accompagnée euh, euh, pour que je puisse aujourd'hui devenir consultante. Alors oui, euh, après c'est difficile de n'en choisir qu'un seul parce qu'il y a plein de moments forts, euh, puisque euh, chez Talent aussi, ce qui fait partie de l'ADN et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment... Euh, ces moments de convivialité, ces moments de partage, ces moments de cohésion d'équipe euh, qu'on ressent euh, quotidiennement, que ce soit euh, au travail, quand on est en mission, euh, aussi quand j'étais en tant que chargée de recrutement, et aussi tous ces moments de convivialité bah, euh, qu'on a euh, à travers une plénière, un séminaire, un after work. Donc c'est vraiment très difficile de, de, de ne choisir qu'un moment fort. Euh, mais en tout cas, je dirais peut-être, si, si je ne devais en choisir qu'un seul, bah, c'est le fait d'avoir pu euh, évoluer vers ce rôle de consultante, euh, puisque c'était quelque chose quand même d'inespéré pour moi, dans le sens où euh, bah, je, je, je n'ai pas le diplôme pour, je n'ai pas euh, les, les compétences en, en IT, et, euh, et du coup, Talent m'a fait confiance, que ce soit au niveau de ma hiérarchie, euh, enfin, mon ancienne hiérarchie, ma nouvelle hiérarchie, donc je dirais que pour moi, c'est le moment le plus fort pour moi, puisque j'ai pu euh, euh, bah, évoluer vers ce rôle de consultante. Le mot de la fin, euh, c'est une bonne question. Bon, en tout cas, je suis très ravie d'avoir rejoint euh, le groupe Talent. Euh, ça, ça correspond totalement euh, aux valeurs que je partage et ça, c'est très important pour moi. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir monter en compétences, que ce soit sur mon premier poste en tant que chargé de recrutement, et euh, là, euh, d'évoluer vers, vers un rôle de, de consultante et de continuer de monter en compétences. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais en tout cas, euh, voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui euh, m'ont fait confiance pour, euh, pour que je puisse en arriver là aujourd'hui. Donc, euh, Je suis très très heureuse et très fière d'être bah, chez Talent.